Une identité remarquée, mais pas remarquable. Essayons de résoudre l'équation suivante. 3 facteurs de x moins 2 au carré, moins 3x carré, plus 4 facteur de 3x moins 1, moins 8, égale 0. 3 facteur 2, utilisons l'identité remarquable a moins b au carré, ça fait A carré, moins 2 fois A fois B, plus B carré, 4, moins 3X carré, plus, on développe, 4 fois 3X, 12X, 4 fois moins 1, moins 4, moins 8, égale 0. On développe ici, 3X carré, moins 3 fois 2 fois X fois 2, 12X. 3 fois 4, 12, moins 3x carré, plus 12x, moins 4, moins 8, ça fait moins 12, égale 0. Qu'est-ce qui se passe 3x moins 3x carré s'annule, ce sont des termes opposés. 12x moins 12 x ça nous donne 0x, égale, 12 moins 12, ça s'annule aussi, et de 0. Question quels sont les nombres qui multipliés par 0, ça donne 0. Tout nombre. Tout nombre est solution de cette équation. Comme la définition d'une identité nous dit que c'est une égalité qui est vraie pour toutes les valeurs accordées aux inconnues, on constate que cette équation est en fait une identité. Une identité remarquée, mais on vient de la remarquer après avoir calculé, après avoir résolu, mais ce n'est pas une identité remarquable. Mais ça a été remarqué par un élève en classe.